comment ça paye comment ça paye sur plus de 100 millions de dollars de gaz plus de 100 millions de dollars de gaz plus ou moins 30 30 millions de dollars qui paye ça il faut le peuple là commencer comprendre il commence connait et tout ça tout pas continuer comme ça modèle c'est pas bon c'est des modèles économiques qui tuent un pays moi pas capable moi pas pas ca alnan au magasin m'achète en gros m'achète cash et puis elle me finit me chiter dans le magasin tout ça m'achète cash en mon nez elle a connait pour m'acheter encore c'est ça qui ça me fait je ne pense que ça, c'est des choses qui ont les Le ministre de la travaille sur ça. Et toute autorité qui est dans l'État, qui est responsable de bâtir ça, pour que nous ayons un instrument financier qui permette que même les gens de l'État haïtien payer gaz avec un, un, un instrument financier. Et même les instruments financiers, les monde acheter. ont pour vendre cash là yo même yo capable d'utiliser même instrument financier ça. Moukwe que vous comprenne financement monétaire ça qui te fait là parce que le coronavirus là avec le que gedi Jete j'étais sur le c'est deux l'ok c'est l'ok au carré nous soud prend là nous soud sept mois loc ça veut dire bah yo pas facile et son pays que nous qui va dirige, ou pas camper pour courir Face à responsabilité ou faut faire face à vous? Président, je salue vous. En tant que amis, moi, parce que ce n'est pas le président qui fait un bazar, nous sommes toujours amis. Je salue Mme tout et je salue toute délégation qui sont à propos de Et Je salue tous les journalistes qui ne pas fait partie des panels là qui ne peuvent pas garder nous. Parce que si là, nous sommes ils nous sommes là. Je vous promets nous, Président, en tant que journalistes pour de paix, et nous nou nous remercions tous les journalistes. Et qui l'a. ou te promettez-nous que n'importe quoi, vous pouvez aller, que ce soit à travers le pays, que ce soit à l'étranger, ou ne pourrez jamais manquer un journaliste pour le paix pour accompagner. N'allez plus loin. Il y a des choses de paix. Moi, je possible, même un journaliste pour de paix euh, est possible, même pour de pair, es capable aller, Et en direct de parler national, il est capable de faire une interview. L'idée, ça va passer. Journalistes pour le presse qui est formé pour le paix de ce passé pour le presse. Euh, même gens, journalistes, leur déplacé, bon journalistes sont pour la presse qui accompagnent, et nous même tout, nous souhaitons journalistes pour la presse, c'est pour y en qui t'accompagne tout, Ensuite, euh, nous sorti. Ensuite, n'importe président, pour garder pour presse bien, malgré que nous avons une visite là. C'est un travail, un pile de monde qui est avec de bonnes yeux. Mais quand pil un pile de monde tout travaille, il n'y a, pou wè, pase, pa sou a moun pas compris. Je dis à la source, si tu as souffert d'aviation, tu as avion voir descend descendre le champ, machine qui passe par des route sous la grande rue, tout le monde passe sur le côté. C'est un machac, c'est un tête c'est un problème pour le monde circuler. Un pile de monde a dit tout, pour qui ça, il n'y a pas commencé travail là, il y a un côté, puis il fini après ça après il y a un autre côté. Parler n'a pas la voie là, pour dépasser la lumière, il n'y a pas de l'eau pour nous boire. C'est-à-dire que c'est un côté toujours méprisé. Et jusqu'à présent, il est méprisé. Nous avons demandé qui garantit qu'il gagne un président. Qui garantit qu'il gagne pour la population. Travail ça qui commence là. Combien de temps ça prend pour finir en ville pour le paix Et l'autre garantie pour nous, il y a une ou Qui commence là, on a un travail fait. Mais nous avons garantie tout pour dire qui est asphalte la bête sous lui. pour que nous puissions de voyager tranquillement. Merci président. Excusez-moi président, un dernier mot. Ouais journaliste un là, un bon jeune garçon, un euh, bon professeur l'école, pendant l'école ça camper là, presque messieurs a Ozagwa. Il y a pas de qui ça pour faire. Je pas aussi vous petit demande ça. Est-ce qu'on peut capable une un salle informatique pour nous préparer préparer information pour nous venir un petit côté bien agréé, pour nous capable de préparer nouvelle. Merci. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, Première Madame Matine. Non pas Monsieur Chipet Corneille, directeur radio Macron FM, coordonnateur Agino, Comme coordonnateur général de l'Association générale du Nord-Ouest, moi vraiment, frustré de façon qui nous traitons journalistique, surtout au niveau du pouvoir national. C'est vrai, mon ami frère Ralph Moreau, il souhaite de faire des avancées. Je veux dire, je parlé parler une très régionaliste. Problème pour le paix, Nord-Ouest, et quand Nous pas parlé, et à chaque fois qu'il nous parle, le président, on toujours un problème Nord-Ouest. Il fut de la radio idéale, 8 décembre, à la veille qu'on parle. On parle de et Au niveau du palais national, je pose une question ou dit pas de rien, on compte tout problème de l'Ouest. Et à chaque fois que je me dis la voix, ou dit encore contre tout problème de l'Ouest. Je ne veux pas dire à la présidente c'est un problème de l'Ouest. Mais au niveau de la ville, vous avez l'entrée. L'autre nous si bloquer, avez bloqué, bloquer. avez bloqué. Mais ce qui est derrière l'état, zone grand, la cour, Michel vraiment important pour la fin. Deuxième remarque, Monsieur le Président, pendant que vous faites parcours dans la ria, vous garder la situation de devant BNZ. Vous avez des gens BDN. bombardé de tous les côtés, la a tombé, le chalet poussé, vous avez qui sont dans la comme vous avez des gens qui que ce n'est pas normal. L'autre question, Monsieur le Président, c'est les affaires de justice. Moi, comme avocat, vous trouve que ce n'est pas normal pour que vous avez des gens BDN. Pour le dans le paquet ou dans le tribunal, pour dépenser presque 6 000 gouttes pour une motocyclette pour le Il y a plus de 7 ans Debcoët, Marvenue, Fricaine, Jeanne, Salcée, de cela, j'ai moi-même, M. Sergei Nédégré de mémoire, M. Fricel Jean et M. Joanny Salse. À cette époque, Paul Denite Mini Justice, ancien sénateur mélisse, nous avons entamé des démarches pour des annexes au niveau du tribunal de Père. C'est ce qui est fait, mais dans le côté de la zone de l'autre le tribunal de Père a existé de nous, mais vous n'avez pas gagné dans Et l'autre moment question au niveau de la justice. Au niveau de nous, gagne, nous 18 juridictions. Pour qu'ils ça M. le Président, ça son des d'État et politique, pour que Nord-Ouest d'opter donc un coup d'appel. Parce que nous déjà gagné plusieurs petits Nord-Ouest qui sont naïfs. le pour mettre Wilbert Josier le pour mettre Yves Martial. le pour mettre Ronel Gélin. mettre France Antoine. Bossinda cité Vex. Et, et, et si on parle d'alliance, on dit qu'il n'y a pas de paix. Là, c'est où seul qui est capable de nous au coup d'appel, qu'on au tribunal de première instance. C'est l'usine, où mettez Jarabel, et puis mettez oh, aussi petit commissaire, et puis nous sommes capables de soutenir l'État qui est là. Bon, je pense c'est la diaspora autour, monsieur le président, de là. Mais à chaque diaspora qui m'a parlé ou bien qui a fait des intervention sur radio, je ma connais de autre station radio, il critique en pile. Et l'histoire n'a pas pardonné, ou n'a pas fait rien. Pour Jasper Azar. Et l'histoire a dit bien de où l'offre de la qui bon pour Jasper Azar. L'offre de la aux États-Unis, spécialement à Miami, vous avez monsieur Nicolas et vous obligez de retourner à Bordeaux-Prince pour venir pour un autre salaire. Et c'est cette atteinte de et Azar, un autre salaire, un autre Ou c'est deuxième président qui m'a dit pardon avec Pepe peuple nord-ouest. De retirer moi, grâce à René Préval et au même comme président, et c'est le troisième président pour l'histoire de la République d'Haïti qui est arrivé président. Et l'Ilesco, l'excellent du Nord, mais l'été dit Cap, Emile Jonassin, et vous-même, monsieur le Président, au début, vous dit au Nous t'a souhaité. C'est troisième président pour l'histoire. Ce n'est pas un bon président, pas de faire ça, on ne pas revenir rien, non Merci. Excellence, bonsoir. C'est petit port de paix qui va le parler là, petit métro Clavaroche, c'est Wok Juvens Clavel, correspondant Radio Télé-Caraïbes. Président, Port de Paix, Nord-Ouest malade en pile. Premier savoir dit président, jeunesse port de paix livré à lui-même. Il n'y a pas aucun espace pour évoluer. Drogue, fume cigarette, c'est ça y a fait dans moment. Parce que y pas yon, Govenda, l l de côté pour y écrire. Le président moi cherché tout l'argent gaspillé dans le pays. Et l'argent gaspillé dans le nord-ouest. Chaché nexa y pour marrer y président. L'argent gouverneur il l'hôpital la crasé De l'argent président pour un dans l'hôpital. Chaché nexa ça pour demander ça l'argent ça président me saisi l'emtendé de... le magistrat que moi pile là magistrat Pam -ma. dans José Alusma remettre EDH papier te sans sportif l'an l'argent est débloqué dans plan spécial pour de paix pour y le faire réseau EDH oui magistrat me content pour le réseau EDH là mais avant tes papier magistrat même qu'on là c'est pour te demander ça au te avec l'argent centre sportif là et sportif yon côté nou la guéyo réseau EDH là la bon c'est vrai et eh, président ancien ministre sport Max Attis dernièrement te est venu il te promet pour directeur sport Adarémon avec la mairie Bali ba, espace Govenda pour y créer centre centre métis sportif là et magistrat Josalis m'a pas de printemps il était couru et qu'on arrête pour demander tout le monde qui dans l'hôpital Bali espace là pour travailler et qu'a commencé mais nous devons, Président, Ministre, de lui démissionner. Comme nous, nous avons un nouveau ministre qui monte, nous t'as souhaité demander un nouveau ministre pour faire continuité pour nous, pour gêner nos Ouest, joindre ce sportif là. Président, vous parlez opposition, plutôt pas de paix opposition dans notre Ouest, mon paix opposition dans les amis des Jovenels là. C'est l'opposition ça qui fait pour des paix dans l'État Première dame. Avancez nos premières dames, nous n'avons pas de cacher 20 ans de cause de qui a passé, première dame. Opposition, les amis de Jovenel, pour ton le ton tant qu'on l'autre opposition. Parce que, les gens qui ont fait 22 mois dans la rue si de si vous avez même volonté, ça, même solidarité, ça, n'a pas de pays, là n'a pas de c'est parce il y a une division. Je vous parler avec les amis de Jovenel, même solidarité, vous avez fait 22 mois dans là, il y a pas de vol à l'élection C'est même solidarité ça, pour y a gain, puis y travail. Président qui t'aime parler parce que c'est petit point de même de qu'a parler Président, dans affaires l'école, le président, même ça que passe dans même ça que se passe dans affaires l'hôpital, président, pas quitter le passé dans l'école, le président. L'école amélia a 40 ans, son patrimoine président. Il y le dehors dans le local côté le thé y président. Puis les qui disent départemental y a un départemental où y a un il fait faire l'école dans zone pays, il faut que l'école améliore un député parce que son a un patrimoine de 40 ans. «Président, comment faire ?» Il y a un système respiratoire. Il y a plusieurs système qui mourra dans ville Il c'est a problème respiratoire. Dans les affaires, ils ont mis respiratoire. On ne bat pas. il ont mis en place dans l'hôpital Biraka qui sont les hôpital privé. Alors, l'hôpital immakile là, il y a un espace qui m'a mis en place. Ils ne dans l'hôpital immakile. Nèg yo font bay tizan mi nèg la pran de palmis on bay Tyrone bay pou peuple la nèg yo pran yayi mete in l'hôpital o yo di makile pa gen stricte si makile pa gen cicli c'est que place directe a pa la faut met stricte dans l'hôpital là on système respiratoire président yo pran yayi mettel la pointe dans l'hôpital privé qui c'est Beraka et ti maléré yo et si metro clavage gros problème respiratoire là qui côté il praller c'est rien nous perdir c'est comme ça plusieurs autres professeurs nous perdir c'est comme ça mettelis Président, il faut que les amis de Jovenel ont dit ça qui a passé dans le département ça. Et président, pour me finir, pas de jambes de qui ont une sécurité dans le nord-ouest. C'est lui du nord, malade président. Toute la semaine mou nan, se sou de journée, mon app, mourir dans celui du nord. Président, sous l'état commissariat, pour de paix, à de policiers vous avez fonctionné. Ce n'est pas sérieux ça, président. Nous demandons... On basit mot en permanence dans ce du Nord. Si si gen policier national pa ka baye sécurité dans ce du Nord, encore président, n'a pas pour dire que la commissaire gouvernement puissance, pou l'gade comment yon ka mette yon basit mot. Parce que m'gonne puissance 4 bandi, c'est pour puissance met en basit mot, le commissaire a la dans ce du Nord. Son basit mot pour gen là si si gen policier non commissariat. Le président pa ka mon langues, m'gonne petite ville là ka palé faut que moi parler pour ville pour me finir président me remercie parce que c'est premier président qui t'ai pensé aller dans l'ONU avec un journaliste province côté choisi et c'est moi même qui t'a parlé mais comme t'es en bilan politique dans pays en voyage n'a pas de faire encore Je merci pour ça président parce que gens que monsieur directeur dit là, n'a toujours oublié presse locale là mais ou même vous t'ai pensé à un journaliste nord-ouest et c'est moi même qui t'ai fait choix de lui mais comme voyage n'a pas de faire encore mais ou t'ai un bon visa pour me yo. Parmi l'autre journaliste qui t'a parti. M'dou merci vous pour ça. Et je dit toujours. Je pense que vous faut toujours penser à journalistes provinciaux. Merci. Merci. Merci. merci. Et... Et... For... Monsieur, Monsieur, Monsieur Bamzino, nous Merci. nous Merci. Merci. nous ça ces disciplines Pé parce que il y a trois belles questions qui ont posé là. Ce sont des débats. Je question que les questions-réponses sont des débats qui ont fait là pour, pour bien le département. Et je pense que le problème de loi que j'ai parlé, ce n'est pas un problème de l'eau la rien, C'est parce que les là à cause de route qui ont fait là, ils ont coupé les parce que. Il obligé de fouiller la route là tellement fond parce que dans la zone Aubert, dès qu'on a rapport de ça venir, son zone qui est sol, agricole, il est obligé de retirer toute terre arabe pour remplacer le par bon j'en sol parce que c'est route nationale qui a fait un bonge en préparation. Il y a des couches de fondation route là pour le cas correct. C'est pour ça qu'on tue qui est endommagé et vila. Je pense que d'ici peu, d'y n'est pas capable de regarder le directeur général, il faut mettre les mains, mettre les bouches doubles pour réparer le problème de l'eau qui est dans la ville. Parce que je crois que le problème de l'eau est définitivement parce que depuis le travail, ça a été fait, le captage sous ce mot nous n'avons pas de problème encore. Tu passes en bateau à la rivière, passer dans la mi-temps. Sauf que l'installation était mal faite. Par exemple, Boulevard, trois hmm. rivières, que moi, nous avons tous de l'IA, si on a plus gros problème, c'est que est obligé de retirer tout sur dans le temps, trois rivières pour vous mettre sur le côté de a Parce que vous pas qu'à construire le boulevard et puis avez un tuyau qui pété pète en balle pour vous le en pour vous mettre obligé de mettre en après tout rivières Ça veut dire que le travail n'est pas facile et ne faut pas oublier. Moi, peut-être. Vous nous toujours oublier le travail qui commence en janvier. Ça veut dire que le travail n'a pas gagné trois ans depuis le commencé. Il a pratiquement gagné sept mois. Mais malheureusement, le coronavirus a été ralenti considérablement. Et moi, je suis en pile et il Moi-même, je suis pas satisfait de la directeur départemental. département. Je me dis qu'il faut aller plus vite. S'il y a des jours réservés, 24 sur 24, parce que je travaille plusieurs jours le soir. Mais il des jours il travaille la journée seulement. Je me demande de le faire plus vite parce que je crois que... La saison la pluie a capiné. À partir de mois de novembre, nous avons dit n'importe quelle part. Nous allons prendre la pluie jusqu'à mois de janvier. l'important pour que le travail soit accélérateur pesé, boucher double mettre pour boulevard trois rivières premièrement nous finir. Parce et le travail que le directeur a commencé à faire, qui prend sous deux gâchis à descend sur et qui a pratiquement traversé cette ville qui est tombée juste des roulins. Je quoi que ça son premier programmation pour le mettre qui qu'à permettre que Villa bénéficie d'un soulagement pour pou pou mon commencer ouais que pour créer espoir dans la ville dans mi ville, pour montrer que il y a des travail qu'a fait Vous parlez de délai je comprends nous mais map travail est so tellement difficile Je crois que comme président c'est pas moi qui fini en octobre en novembre en décembre je crois que le directeur départemental m'a demandé pour faire une conférence de presse semaine prochaine avec la presse locale. Là, parce que les lycées ont fonctionnaire public, les serviteurs du peuple, pour l répondre à une question. Ça. Parce qu'en en fait, qu il faut que nous jouions une réponse. Il faut que le peuple une réponse. Si le peuple pas de paix à prêter voix pour poser une question, il si faut que nous une réponse pour le y ait des travaux infrastructure qui ont qu'a dans de ville pour de paix se... a fini. Quand vous avez parlé, je pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je pas pas pas pas répondre Jodi, Mbakadou, pour qui ça route là Pas de guerre en loin Et pour qui ça Réponse là, c'est nommer le peuple nord-ouest là lié avec un parti nan peuple à Thibonite là. C'est question, journaliste qui a dit que c'était là. Réponse là, il nomme un parti dans nan Thibonite. Et il nomme un parti dans nan nord-ouest qui le route qu'il a la, là. fini. Pour qui ça le nomme avant que Kakoutande, vous avez dit, du fait, dans l'usine, la cul là. Chaque jour, un groupe dit, il faut que vous commencez la cul. Ce n'est pas pour que vous commencez la cul pour l'entrée de monde Un autre groupe dit, non, c'est pour que vous commencez la cul pour arriver sur bassin ba bleu. Actuellement, nous prenons une décision. Direction départementale, Atibonit, a fait de Bassin Bleu vers la Cule. Moi, M. Matin, je dis que il faut pas y parce ka que les gens bloqué camion pour asphalter Bassin Bleu pour asphalter de Bassin Bleu vers la C'est pour dire qu'il une bonne partie de la réponse à ce que vous a dit que les gens dit que Yo même, ce n'est pas Yo qui est directeur départemental, travaux publics à Tibonite avec Nord-Ouest. C'est ingénieur Odivin Odi 20 pour direction départementale à Tibonite. Et c'est ingénieur Angelo pour direction départementale, travaux publics Nord-Ouest. Ça veut dire qui ça C'est pour nous permettre, Mounsao, à prendre une décision. Si un ingénieur décide, il dit, la pointe qui qui saute Bassin Bleu, pour aller vers... La cul. Bon. Gon. Autorité de campagne qui dit lui-même. C'est canifice pour. Assoit là pour. commencer T'es chargé. Goutraka. Deblosaï. Ça dit di, aujourd'hui. moi que moun. Atibo nit. Moun nord-ouest. Captain de m. C'est pour nous. Bay. Directeur départemental. Sayo. Jouer Wall you, Wall payo, c'est pour vous choisi n'importe qui côté que vous voulez mettre maintenant route là, yo wè c'est ça qui est plus bon pour route la fini plus vite, c'est pour nous collaborer avec vous. Même Jean nous a directeur départemental nord-ouest s'apprend une décision, les mette maintenant route là, de Port-de-Paix à vers Chansol, les fait la dan de Andou à les vers bassin bleu. Ça vous laissez ces décisions pâle. Mais là, prend la décision, comme technicien, nous-mêmes, il faut quitter le travail. Mais il y une de gros potentats, c'est l'élection, qui besoin de faire bataille électorale, qui a plaidé tête qui charge chargé tête Parce que je connais les routes sont révélés pour tout le monde. Mais si je ne quitte pas le fait, ne C'est ça que je fais, je pas je dis, je Si vous ne finissez en 2021, si a pu en 2021, ou bien si aller au-delà de Mandam. Non. Ça veut dit le mandé, bataille nous tous ensemble. Pour nous faire un fonds commun, un fonds uni. Pour nous dire, c'est l'affaire de tout le monde. On en haut, on en bas. Usine qui est installée, les politiciens vont le cinq fois. Nous devons courir. c'est une mot qui C'est la police nationale qui est obligée stationner. Non, la cul, pouvait 24 sur 24. Est-ce que ça a possible? Et pas, et la donne, je ne pas dit, non mon politiciens politicien ouest n'est pas possible. Ce n'est pas qu'un sens. Une usine qui coûte 4 millions de dollars, ce n'est pas une usine qui coûte 4 important C'est ça utile. La. Parce que c'est pour tout moun. Usine, a le monde comprendre. c'est qui L'usine, pour tout le le cassefalte Jean-Rabel et Marouge, Marouge Saint-Nicolas, le cassefalte Ville pour de Ville saint louis nos Ville Bassin-Bleu, Ville Chansol, Ville Ensafole, Ville Jean-Rabel. Ça veut dire, on usine son patrimoine lié. peut aller, usine n'a là. Mais comment pou de moun choisi? Parce que pour pas quitter Jovenel, fait route là, faut nous boule usine ça ça veut dire. Je pense que nous arrivons à nos moments là avec département nord-ouest là. Faut nous, nous tout coller serré. Pour nous permettre côté une là avec département parce que on pas dit pays à Département ça. C'est pour nous mettre coller les épaules parce que nous dit nous, mais ça gagne. Plus nous vinn dire notre bagarre. On nous fait ensemble. On nous fait ensemble dans une veille sous l'autre. Non, yon, qui carré des oreilles politiciens pour dire, monsieur, ça pas possible. Ou pas qu'on ait des Ou bien, parce que les nègres son leader, leaders communauté dans la zone côté de Ou faire chauffer tête de la zone, non, barré route là. Les n'y a pas de sens. Moi, c'est que ça, l'important, li pour que nous, tout ensemble, tout monde, dans la ville de Port-de-Paix, tout le monde dans le département Nord-Ouest et le département atibonite nous font faire ça pour nous capables de résoudre le problème. Mais le délai, c'est dans le lieu. Pour moi, même si vous parlez de délai, je suis fini de la, yeah. Et de délai, c'est pour moi. Le délai, c'est le délai. Mais le délai, c'est le délai. Depuis que nous collaborons avec nous, c'est sûr. Depuis que nous jouons une collaboration à 100%, avant va m'aller Foucage salte, mais des routes là. Mais c'est collaboration pas nous. Sans ça, ne n'avons pas faire. C'est clair. Parce que nous avons une expérience difficile. Equipement acheté. Ou comment nous avons un équipement qui... Nègle l'esprit fait peuple à bouler. 7 millions de dollars d'équipement. Dans l'équipement neuf route Wout, batant Saint-Raphaël, nous commençons à faire en mai 2018. Le nègle pour tout le monde la commençons à faire. Ou la fin préparer pour le bransfat. Nègle l'esprit. Près de 800 000 dollars qui sont route là. Crier. Ça veut dire, nous ne pas découragés. Nous continuons la bataille. Mais comment pour un pays, comment va développer un pays dans le boulet, dans le Haïti n'a pas fait de dollars Chaque ton boulot machine ou boulot équipement, c'est de dollars pour les pour l'acheter. On y Ça dit, c'est pour me dire que, je dis, rêve, crash briser ça ré ça, je pensais que le moment arrivait pour que pour nous garder deux camps. Quand on a construit, c'est là dame bounier. Et quand on construit, je ne parle pas de parti, je ne parle pas de politique. Quand on a construit, c'est quand peuple, c'est quand pas nous. Hein? Et c'est l'histoire pour nous choisir, pour nous connaître qui est bon aller avec le pays, qui est bon la, la route, qui a à Foujofla. L'électricité, je vais garder le terrain, je tout répondre à une question pour la soirée, je faire un football, là, qui me dit non tout. Et terrain de football là a continué, fait. C'est un terrain de football lié son complexe sportif, qui terrain basket, toute l'autre qualité de discipline là donne. Dans non, même continuité de l'État, nous trouvons son bon projet. Nous demander pour le projet ça, pour le continuer. Et pour nous joindre l'autre terre, nous allons demander avec EDH rapidement pour, li, pour retourner l'équipe sur Nord-Ouest avec délégués, magistrats, pour nous joindre. 7 kW tout de suite, nous parlons de 7 hectares, c'est ça, 70 000 m2, parce que nous avons besoin de prendre 10 MW solaire, avec une centrale 8 MW diesel. Et délégués, il faut nous faire vite parce que le temps coûte et courant sont extrêmement important, Nous ne pouvons pas arrêter de quitter la ville dans la situation. Ça. Même les réseaux pas bon. Le réseau a mouè, premier, on premier deux victimes mè, qui sont Près de 250 000 millions de gouttes. Et moi, je crois que le nouveau, nouveau directeur a aidé, à, aidé à chaque travail. du sous ça, mais le pre, pre premier déviage, il l'étape sorti la pointe des palmistes pour arriver à Chansol. Et puis, pour faire toute l'autre extension. Y je profite d'occasion l'occasion pour m parler avec mon Saint-Louis du Nord. Moi, je que depuis 2017, il a 1.6 MW. Il a ligne qui sortit sorti qui descend de Saint-Louis du Nord, pas jamais qu'on un Saint-Louis jusqu'à pour qui ça C'est parce que l'entreprise privée qui, les mêmes, t'a gagné avec l'État d'air général, ça c'est les tel, ce pas pour l'État, mais c'est pour ça que c'est pour tout le monde, il y a des comptes prépayés pour le Jusqu'à présent, les potco t'a Et c'est pour ça que je crois que près de 7000 clients qui viennent dans Saint-Louis du Nord. Euh, nous dit de, de bon nous jusqu'à Villasso, jusqu'à Nan Citron, c'est ça? Ça veut dire, Mounsayo, c'est pas que ni réseau électrique là-bas, bon, ni centrale là-bas, là, mais malheureusement, c'est commercial là, c'est l'équipe où vous sous pied. Et m'kouè a pour parler de fait un directeur EDH là, et entreprise à nous a venir, qui est qui très, très proche pour que Mounsa lui y définitivement parce que c'est pas un problème, ni groupe électrogène qui gagne, ni réseaux réseau qui gagne. Ça l'informatique, là, on parle à ça c'est nous-mêmes ensemble, ga avec l'association journaliste, garder qui station, qui est espace. Moi, je suis publiquement, je vais Ça, nous-mêmes. c'est nous-mêmes nou qui cherchons. Et puis, on a fait le choix de qui ça a besoin comme équipement qui de nous comprendre nous traitement information nous avons besoin faire pour pour faire gagon côté dit de nous pour nous faire traitement information Rambo traitement journaliste Nord-Ouest form dit que depuis le premier jour nous avons commencé à nous avons pour arriver aujourd'hui nous comportement moi pas jamais venu dans Nord-Ouest pour me pas faire en conférence de presse, en point de presse ou bien pas la journaliste. Parce que moi même, moi quand ça, ça veut dire la presse, moi quand ça, ça veut dire un micro, micro ça nous est devant vannes là, son couteau à double tranchant le. cas cas crase, le cas brise, le cas construit, le cas fan pile bien. Ça dépend de qui gens que ou utilisé Moi crois que pour le traitement que vous parlez, il faut que vous avez fait parler qui fait pour nous comprendre. Les Puis bien, et de l'église à c'est toujours dit c'est pour ça là faut le temps des secteurs organisés pour le faire voir arriver plus loin que arrive le problème comme ça c'est pas dans micro obligé dit mais les te dit avant il y a une solution que vous avez. déléguer dans mon pour avec association pour connait problème traitement journalistes pour nous ça comment pour le faire parce que nous c'est mon nord-ouest ce n'est pas possible pour pou, traiter les journalistes nord-ouest en parents pauvres. Ce n'est pas e pa fait aucun sens. Et ce qui est important, ce n'est pas non les journalistes portent au point pour apprendre nouvelle. Ça, Ça bon veut dire bah, que les gens qui sont détachés ou qui sont attachés après parler à tout. Ça veut dire que les événements, ils couvrent normalement avec tous les journalistes. Je pense que ce n'est pas nous. Et tout le monde ça, délégué pour faire, pour que le Nord-Ouest soit capable de gagner. événement qui a fait la presse Nord-Ouest-là, et puis vous on envoie spécial, un journaliste qui a couvert tout événement pour toute presse Nord-Ouest-là. Tribunal de paix, vous parlez, moi-même, je vous ça, on connaît que le pouvoir judiciaire a son pouvoir indépendant que lui. Ou parler de tribunal de paix qui est sous toute zone bas nord-ouest, ça veut dire qu'il n'y a, a pas de juge de paix. Et je ne vais pas à répondre à la question. Ça. Je vais le transmettre à la ministre de la Justice, même pour parler avec le président Koukassassouan, qui est président CS... CSPJ, là. pour nous donner exactement pour qui ça, juge de paix ou pas là. Si vous voulez faire retourner tout de suite, parce que quoi un juge de paix qui commissionné, Pou pour ne compte pour qui ça, pour tribunal c'est vous voulez un juge de paix. Coup d'appel copa ce n'est pas moi même gel. En pile voit le lever déjà sous ça, mais map joue encore. ne dépend du de pouvoir exécutif, seulement, il dépend du de pouvoir judiciaire là tout. Parce que quoi un voie qui est levé tout, qui met pour pouvoirs judiciaires, Jean Abel, ça veut dire pour rien en tribunal de, de première instance jean Abel. bon c'est qu'on y a ou dit, m'en lui du Noir même ben, c'est c'était jean Abel là c'est lui m'était de plus mais ben, qu'on y a là où, deux, ou vient des deux au lieu de un et dans où et on va le faire river dans les oreilles mais justice là parce que tout ça dépend de budget parce que automatiquement qu'on tribunal première instance ils ont pas quatre bagages qui marche avec ça veut dire nous pral, nous le et coup d'appel là pour parler à tout, nous allons regarder pour nous connaître qui possibilité de gagner. Parce que nous avons une bonne petite Nord-Ouest aujourd'hui. Nous avons eu Yves Marchal avant hier, pour Pau prince, non non cérémonie. Nous avons une gros intellectuel Nord-Ouest qui est un coup d'appel, un coup qui est bien joué aujourd'hui. Mais nous allons nous faire message pour connaître si il y a une possibilité ou non pour ça fête. Vous devez savoir que mon pays est assez solide. Mon conseil pour nous toutes ces équipes de formation pas C'est pour ça que le travail qui vient de là, nous mêmes journalistes parfois, alcool et nous garde surtout équipes qui a travail en douze ronias sont équipes qui viennent pour travailler et nuit. Et militaire a privé la soir, soir ou bien demain. Il a privé demain. Il a privé. Mon crois que a qui peut être équipe mayo, a chez équipe militaire ou tout cap là. Parce que pour le on, on, on mariage CNE, Travaux publics, la Méditerranée, sur la route, c'est nous qui avons un service, pour nous faire la route, tout militaire met des fusils sous eux, bon, pour nous dégager, pour nous pousser des coups de pelle, pour nous conduire camion camions, pour nous être capables de faire la route. Pour nous, pour nous, je dis bas c'est Tambara, c'est Calbassier, directeur général ANN, avec tout ingénieur qui t'a fait toute étude sur le projet Jérémie. D'ailleurs, il faut me dit non, projet Jérémie, il dit que ce n'est pas possible. Et je profite de l'occasion pour me dire, c'est un ingénieur haïtien qui fait. C'est l'expertise haïtienne qui l'a donne. Qui fait tout le travail. Là. Et son travail qui fait dans quatre mois. 7 km route avec 1320 km de puce. Là, je a décidé de faire 1700 mètres pour le capable. Et il y a toujours, je dans le commencement de la conférence de presse il y a tout fait aéroport, aéroport international. Mais pas pas, la route là très pas bon, parce que pour nous sortir en bas, c'est presque 14 km, pour nous arriver sur la ville là, son des gros travail encore, parce que je regarde des problèmes de drainage qui viennent de la route, ça. surtout dans la zone de la saline. Son gros travail qu'il y a pour, faire, pour route construite a construit 14 km pour arriver dans l'aéroport. Son travail est difficile, mais ce n'est pas impossible. En fait, encore, c'est collaboration. Nous. La collaboration de tout le monde, c'est ça qui permet le travail possible. Je viens de je vous dis, c'est vous qui vous tout, tout revendication de la ville, et... École Amelia magistrat Yannick, tu as parlé avec la première dame de la Moi dame de la première conversation très très très fine de la première dame de pour première dame de la de la première pour de la première dame de et première Mais ça m'a dit, le problème qui est, là. le président ou Jean Bagay, est fait. Comprendre, Je dis 14 août, c'est pas pour me dire novembre, nous manifestation qui a été faite. Le président dit l'école à Amélia ne pas Ça veut dire que c'est une collaboration de tout le monde. Nous ne pas camper, parce que pas bien pour l'école de fait tout ce de deal. Il faut que nous jouions une position pour le faire. Et puis faut que nous jouions nos projets en l'État, soit dans le ou bien dans le BMPAT, ou bien dans la planification. Pour l'école là, pour le cas construit. Et puis, pas oublier, le poule fait tout, ça appelle d'offre. Procédure, l'état est difficile, il y a printemps. C'est pour nous connaître, tant il y le printemps. Moi-même, je vais commencer, je faire tout de suite. Mais je vous dis, vous avez eu un gros projet là, un projet après trois ans, il pas va passer. Il revenait à CNMP, il tunnel Il finit à CNMP, il revenait de CNMP, il tournait. Correction, correction. Par exemple, pour policiers, son projet depuis 2017, on commence. C'est avant il y, y, si ben, si y a eu trois ans que de cours de cours de cours de cours de cours de cours y a C'est la loi des lois spéciales. Et m'pense penser c'est pour ça que je vous dis un lien important pour peuple le peuple comprenne pas ça. C'est un coup pour faire électricité. Nous que nous avons arrêté en février 2020. Un seul petit phrase qui a été arrêté. Je me suis dit, l'article 4. Il n'y a pas 10 articles qui sont dans le journal. Un seul dit, je me dis, oh, on sentit mon souffrage. Et puis dans mon souffrage, ce -ce, c'est conseiller qu'on s'est dit de Grotto, qui s'est dit à caisse la question. On ton chacun du lever au gondre. Ça veut dire que c'est Tiffraza, c'est lui-même qui fait aujourd'hui. Nous avons 12 projets d'électricité qui a passé là, y compris le projet de perdre. Ça veut dire, Tifo Fraise vient mettre des affaires d'énergie électrique comme des dossiers de sécurité nationale. Ça veut dire les dossiers dossiers de sécurité nationale, président. En Conseil des ministres, si ça n'a pas, pas joué un résultat, les gars Parce que, mettez courant dans nos pays, pas qu'à faire un grand monde. Ça fait tout le monde vouloir. Électricité, c'est qui base le développement de tout, tout, tout, tout le pays sur la terre. Et puis, je dis, vous ah, créé un doute dans le peuple. Son doute que vous créez, et puis doute là, tout le monde a dit, quoi la fait, quoi la fait, quoi la fait, quoi la fait, quoi a fait, quoi a fait et puis ça a arrêté, doute là. tout le monde a dit, tout le monde a pour te bourer de elle. Dout ça, les gens un pile, un pile, un pile problème. Les affaires gouvernementales, bon, c'est pas aujourd'hui, j'ai parlé. Moi, je crois que nous parlons d'un gymnasium, le gymnasium côté, où qu'a dit on va avoir une multifonction, côté, même là, ce n'est pas le ministère Spockfeld, et la direction pour la protection civile, qu'a fait les catastrophes naturelles catastrophe naturelle, servi de abri provisoire. Les qui dans le dan temps normal, jeune, jeune, niveau Ça c'est pour jou, pas seulement. Moi, je m'en délivré, de délivrer Tout le monde est là, gardé, suis là, ministre, pour emplacement ça qui ça fait sous et puis me que directeur général direction protection civile là un projet koien ou va sur ça sous tout du nord sous petit goua Je ne quoi est-ce que port de paix par la donne et c'est un projet pour un centre des centres multifonctions qui vient pour faire dans le pays L'État bon pour mettre port de paix la donne parce que son problème, t'es que nous de rien... J'aime comprendre, nous n'avons pas Nous e nou, déjà. Ça veut dire magistrat, mais rien n'a été pour ça. Et je crois e, que ça veut dire, non niveau DGI, il y a une si déclaration d'utilité publique qui fait, si le a identifié des il faut DGI joue le de tout de suite pour un conseil des ministres. Nous passons. Pas pak sportif, là, nous répondons question déjà. Nous disons que pas que là, la, la, la continue. Nous répondons question à l'école. Améliar déjà. Générateur d'oxygène dans forme d'ocytapon, c'est pas, pas tarone qui balai, c'est l'étage qui acheter. Ça veut dire c'est dans l'époque coronavirus a nous devons prendre des grandes décisions. Nous acheter des équipements qui capent utile système sanitaire pays au-delà de coronavirus. Parce que pas oublier premier sac, ouais, Le corona a fait paraître, il a dit une maladie respiratoire. C'est ça qui fait nous acheter des générateurs d'oxygène parce que faut pas oublier Lorsque besoin de bouteille d'oxygène pour pas port de paix, c'est pour le prince pour le chèche. Jodia ou pas besoin d'aller pour le prince encore. Ça veut dire pour plein bouteille d'oxygène, ou pouvez plein sur place. Je ne comprends pas la position. On dit que c'est dans l'hôpital Beraka. que l'a installé. Je ne sais pas qui est qui. accord que le ministère de la Santé publique a avec l'hôpital Beraka. Parce que le dit qu'il y a un entretien pour... Ils sont ils sont une usine liés, ils sont une usine d'oxygène qui sont là usine d'oxygène qui la du oxygène. Ça veut dire bouteille oxygène ou sont ou plein. Et puis ou aller dans l'hôpital là avec Ça veut dire en fait la euh, pointe même pas qu'on qui type de partenariat que vous Ma va parler avec ministre pour me connaître là et pour me faire nous connaître exactement qui ça dit. En celle du Nord, nous parler de ça. Et euh, le commissaire divisionnel qui a, je crois que les li, lien li bu au contraire de la machine que vous faites mettre à disposition saint du Nord. commissaire là, là et le secrétaire d'État, c'est la sécurité publique qui porte de paix là tout. Et nous avons penché sur ça. Il des bagages que nous n'avons pas besoin dynam, dynamique voilà, mais monsieur, dames qui comprennent que c'est eux-mêmes qui mettent saint du Nord, au calmé Parce que nous-mêmes nous disons bandit les bandits ont deux places. Prison. C'est-à-dire, si je choisis ces métiers, ça pour faire la vous la coupe, coûte coûte en pile. Ça veut dire, la police, la justice, sécurité publique, mettez-nous sous ça pour nous capables de mettre sécurité dans la ville. Infrastructure pour les policiers, les commissariats, moi je que je parle avec DGA, les que qui ont des... Travail qui a fait sous le commissariat pour le PM. Il y a eu un commissariat pour le Krasinet. Il y a un travail qui a fait sous ça, mais pendant que je suis sous Nord-Ouest, je vais poser questions encore au niveau de la primature, parce que le premier ministre c'est est le chef de CSPN, pour que lui-même soit capable de faire une réponse rapide sur ça pour nous connaître exactement. Les policiers ont des conditions a vivre là, même si ils ont fait des immeubles, je ne dis pas visoire mais d'autres immeubles, en attendant que ils descendent les immeubles qui viennent là, pour qu'ils soient de faire l'autre neuf sous-lits. Mais il est important pour que les policiers dans le commissariat pour deux pour nous. Malheureusement, bon tant qui quitté... était. Vous parti pour nous te faire chais avec président Liget et collègues grand pile bagaille qui pour te dit moi pas connais sous volonté président parce que la kayli et me penser était sous soif autour et le président va accorder nos deuxième série très très bon si si la a si la a bonne chance attendez bon fon faire une clé oui si la pluie a déclaré nous met maintenant si si la pluie a bonne chance là on continue parce que nous connais ni caméra yo pas mouiller et merci merci président population nord-ouest, là n'en a pas de monde qui a suivi. Je vous de très bref qui vous permettre de passer la deuxième série de questions. Président, je vous ai une occasion, je vous proposer, au lieu de ai question ou bien critiquer. Dans ce cas, parfois, villa la salle de compétition, vous parlez nous mal en pile. Même si je position publique, contre l'administration communale qui l'a, mais là, il s'agit de port de paix, je ne avec honnêteté, Président, vous manque de matériel pour que vous. ville propre. Est-ce que, Président, vous ne pouvez pas faciliter l'installation du service SNGS, avec une gestion mixte et quelques matériels qui te qu'à faciliter que Villa règne propre chaque jour. Président, pour qui sa ville choubou, Koubano, donne dont nous, nous, Love, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, etc. nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Malgré nous gagnons de sites qui ont e la pointe ouest, Molle saint Nicolas, Troubondier, Saint-Anne, pointe des icac et j'en passe. Donc, Président, dernière proposition que je faire c'est la nécessité que la ville de pour gagner au moins un camion-pompier. Le Président gagne un business la ville. À n'importe quel moment, de un début d'incendie dans la ville si ce pas Bonne volonté citoyen qui est dans le voisinage, au cas perdu tout son investis qui met au qu'on y Donc, ces dernières intervention. ma vais prendre des encore pour très bref, pour le président ait réagir sur cette question. Merci, Rafaud. Euh, président Jovenel Moïse, encore une fois, Daniel loiston Radio Génération 80, pour aller dans chiffre avant et puis dans économie. 40% de la population... Aïcienan à vivre en insécurité alimentaire, alors que nous pas senti une politique publique qui a en œuvre pour redresser ces situations ça et qui ça pouvoir voilà compte fait pour ça. Et le chapitre ça n'a parlé de pauvreté. Aussi so d'ailleurs, aucun chiffre sur le département d'Odo ça nous avons 800 000 habitants au moins dans le département d'Odo cela. Selon dernier chiffre IHSIO, 82% moon qui vivent dans Odo vivent dans extrême pauvreté et ces département a plus taux de pauvreté. Et ça, ça, veut dire dit qui ça comme chiffre président? Ça veut dire y a 656 000 personnes dans le département de l'Ouest, qui vivent dans l'extrême pauvreté. Alors ce que vous connaissez une zone, ça a son zone qui est capable de produire et pile manger, et où même où vous accès de au pouvoir, sous le label, on qui remet l'agriculture, qui est qui te la production nationale, production agricole. Toi rivière à gaspiller, ou de quoi jeune président, ou le président de la Chambre commerce, ici. je suis là, je suis nous qu'on des représenté dans le chambre commerce là. Donc, ça a été discours. Barrage sur Trois-Rivières, nous n'avons pas jamais entendu un qui fait tout ça et on discours public qu'on gagne. Barrage sur Trois-Rivières permettre que les terres arabes et fertiles dans le bas-nord-ouest tellement de produits manger que nous retournons dans l'autosuffisance alimentaire et que nous suffisamment produit suffisamment pour nous même voyez à vendre de manger dans l'antiola, surtout par côté, gagner ge, gros potentialité commercial avec Nord-Ouest. président Monsieur le Président, je me que vous-même, en tant qu'entrepreneur dans la ville, vous avez subi, ça nous a tendance pour avoir un marché monopole dans le pays. Et vous connaissez depuis le gouvernement prévalent, le port de Port de Pelle est fermé, ça qui favorise un clic dans le port de presse, vous nous dit qui c'est un gros tour. Vous avez vu un marché de monopole, et puis ils avez transformé le département comme si c'est une zone pour. Pou, tout le monde, c'est des gros, des grossistes et des Jean-Terdil, on petit en France, sur Radio Planet FM. Les sortir le président de la Commerce là. Comme si nous achetions, acheté, nous un et puis disent comme sous-gout. Le port qui a qui fermé, nous nos situations. situation. Président Jovenel Moïse, moi-même Daniel sont comme jeune entrepreneur. Moi, victime de système douane. Je voulais acheter deux containers Gatorade avec Mystique aux États-Unis qui arrivaient, qui coûtaient pour le transport et l'achat 33 000 dollars américains. Douane pas Prince parce que vous le barrer avec une barrière tarifaire, il m'a donné 24 000 dollars américains pour me dédouaner de Rio. Je perds Rio avec barrière ça jusqu'à présent. Je suis endetté. Je vais vous comme ça. Donc ou même comme entrepreneur, pour arriver pour douane qui n'admis na à son public ou arriver faire ça et tout le monde m'allait plus haut niveau pour me dénoncer. Je jamais eu une réponse du gouvernement de l'État. Donc ça veut dire Monsieur il y a dix n'adouandants qui gagnent n'egpanto prince qui est monopole ça c'est yoc entre bagages ça y'a aussi moins bagages doit faire ça si le si le port de port de paix est fonctionnel monsieur pour le président donc ah, marchandise moi bon yo t'apprennent que directement ici à et me parle contre carré n'egpanto prince en bourgeoisie qui il y a même passé que toute en province se vend pour éventre pour bruyot le président je viens de Moïse corruption nous songeais quelques mois avant après être arrivé au pouvoir ou te qu'un bon discours public qui te saccage pays. Ou dit PIA gen Première, a 5 problèmes. Premier, corruption, jusqu'à dernier, c'est corruption. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, Monsieur le Président, l'administration n'a pas arrêté aucun monde dans la corruption. Ça le dit qui ça? Ça veut dit administration l'administration a capacité pour le détecter corruption, mais il pas qu'à combattre. Aïe ah. yeah, aïe yeah. Il pas qu'à combattre. Donc, Président, donc ça m'a rien à répondre nous sur ça. Pour qu'il ça aucun monde dans le pays pas et, et, et, arrêté dans la question de la corruption, alors ce que nous connaissons. L'administration publique là, est pourrie avec corruption. Et dernier point, c'est la justice dans le département nord-ouest, la côte au Soutier. Par contre, qu'un pays, et ça fait dit, la justice est la nation. Justice justice dans le département nord-ouest est synonyme de la seule Corruption, même problème, vous avez Monsieur le Président, vous ne pouvez pas seulement rencontrer les journalistes. Vous ne pas seulement rencontrer les gens qui ont fait. Vous avez un pays pour dire comment le système de justice a aidé une série de grands dans -grand -grand de paix, voler et malheureux. A écouter paysan yo. A écouter paysan yo. Président, il faut entendre moun que y a arrêté injustement parce que dans le système de justice départemental là, dans le département nord-ouest là, a un réseau gang qui constitue d'avocats et de moun paquet. pake. arrêter injustement sans aucune infraction pénale que poser, yo mettez mettent en prison et puis même chef yo, yo dit mais joué tel avocat, ils font un cop. Et puis on l'a gagné maintenant. Ça veut dire explique ça. Moun n'a dépassé notre salaire, ce marchandise que nous y est. Il a arrêté nous injustement, mais les pour nous l'aguer nous copie pour nous bail. Président, Bagasse n'a pas qu'à passer dans ville côté rier là où t'as dénoncé ça avec la plus grande avec la plus grande véhémence. Et puis jeudi au président, la fête là, non pas qu'un point de peine, un système de justice ça n'y est pas dit, président. Président, vous devez hausser le ton et prendre les mesures qu'il faut parce que population ça soude à l'état d'ile. Ajoute une paysage où et où t'as 600 bagarres qui n'apparaît justice qui a fonctionné. dans tout pays a égrangonné. N'a pas ici c'est la pourriture même que liée. Président. Donc, tendez moun sa yo, et m'pale pour yo jodia. Et m'a fini, président, sur question de pauvreté. Président, est-ce que vous connaissez quartier populaire, a, moun yo a poitè jusqu'à présent dans sa chaîne. C'est la plus grande justice sociale qui a fait, et la fête dans le département nord-ouest là? Est-ce que vous connaissez président, que vous des moun, mas moun pauvres dans quartier populaire, a, avec dans la tête moun yo, à a, a président? Il y a coupé dans la plus grande misère, et rien pas jamais en fait en termes de, de équité d'égalité des de, de, de, de chances, et puis chercher justice sociale pour moun monsieur le président, ou tu plus humain? L'autre est là comme entrepreneur. Et vos actions, entre en Bissas, -so -bis là, pas montrer nous l'humanité ça. Où est trouvé le président? Pas de peur besoin de ça. Il y pauvre de nous là. a besoin de justice, a besoin de manger. Mais le nord-ouest n'a pas qu'à négliger ce pouvoir là. N'est pas possible, président. Merci. Yeah. Monsieur le président, encore une fois, bonsoir. Et me dans le nom FM, dans nom PDG Et ce n'est pas une question que je poser posée, c'est une proposition que je fait ou. Euh, spécialement gouvernement non parce que c'est vous même seul ou même vous c'est chef ou euh, c'est capitaine non mais il y a un premier ministre il y a des ministres tout ça des directeurs direct départementaux, des euh, directeurs généraux tout ça proposition euh, euh, m'a suivi pdg Ralph Moreau plein FM. l'idée vraiment importante pour ta supporter la mairie président vous m'écoutez mm -hmm. Il est vraiment important, M. le Président, pour supporter la mairie de port de prince et la déléga... délé... délégation départementale. Le pourquoi? C'est parce que nous sommes en 2020. Avant 2020, il n'y a, a pas possible pour port au prince C'est dans la nuit, pour aller pour le dans la nuit, il y a l'insécurité. Et premièrement, avant le voyage, il y a dit, nous n'avons dit que il a pas dans la station. Mais moi, je ne vais pas ça. Je ne vais pas voyager dans le bus à soi. Eh bien, on parle dans la station, on va aller en compte sous des pieds, on va aller Et puis, on va aller Pas de structure. Voilà pourquoi on ne vais pas poser une question. On faire une demande auprès de vous-même pour la mairie de Port-Dépé, parce que ça, c'est le boulot. On va aller au support. On délégation aller à la délégation départementale de l'Ouest, et délégué de Sonny Dodori, magistrat Yannick, magistrat Josué, Alice magistrat On au support. On pas même parler avec vous, pour vous dire que. C'est eux-mêmes qui dit, que je viens avec ce sujet sujet auprès du président. Non, moi, je ne parler parce que c'est pour bien le département. Et je ne vais pas parler pour la ville de Port-de-Paix, mais c'est nord là-dedans. C'est nord ça me va, même une proposition deux stations, trois stations en transport en commun. Il y a nord saint pour les gens qui sont à Saint-Lugino, deux ici à Port-de-Paix, il y a côté lié à la. Il n'y a pas là encore, il y a choisi un côté pour le pétel. L'autre station transport en commun, les y a ici à bord de paix, là, le go naïf. Okay? Eh ben pour avoir pour deux stations de transport en commun, ici à bord de paix, il y a saint autre Parce que le livre est important, le livre est une station, c'est une station de Ok? Parce que l'autre côté, il y a ici, tout le monde dit l'autre côté pays international pays international, mais nous même haiti Haïti, nous avons station il faut aller à côté ou rentrer gon salle d'attente ou chita normalement et puis gain des agents de sécurité ou des des policiers qui sont là pour assurer la sécurité des, des, des voyagers. et puis là après ça et puis mon aller pour côté pour chita normalement c'est ça que proposition, ça que me fait monsieur le président et pour supporter la mairie de port-au-prince et délégation merci Et je demandé à Ralph pour le faire travailler, parce que là, on dit bref, c'est pour nous connaître les journalistes. Nous, nous, nous, bref, Et, Président, comme Mme Martine, n'a pas gardé moi, les journalistes ont demandé pour me dire comme ça, pour qu'il sache chaque fois qu'il passe dans le département de l'Ouest-La-Dipage, j'ai invité les journalistes à faire une conférence de presse, même les on fait là. Parce qu'inaperçu, il y a parfois des distributions qui faites dans la ville, euh, c'est quelques organisations. Par exemple, on a gardé journaliste, il n'y a pas de femme qui là il n'y a pas une femme qui parle pour femme. Là, pour ça veut dire qu'il y a une pile de distribution qui fait, pil une pile de femmes Pi, pil qui applaudissent, qui ne peuvent pas joindre, il ne pas joindre. Et je demandé que... Puis Mme Martine, capable de penser à une pile femmes qui a dans tout le département de l'Ouest, fait une invitation à toutes mes Et si Mme Martine est capable de faire 30 secondes, moi-même, en tant que diététo, il est bon exactement. Moi-même, personnellement, je vais faire avec lui pendant 30 secondes personnellement. <coughs> OK, d'accord. Et ensuite, Président, vous connaissez un pile le secteur qui dit que 7 février... 2020, 2021, Kapvin là, ou doit quitter le pouvoir. Et le gouvernement lui-même a préparé l'élection. Et qui sont capables de dire, population là, est-ce que 7 février 2020, le ou va quitter pouvoir 2021, ou du moins 7 février 2022, ou quitter. Parce que nous préparé l'élection. Madame Matin, vous bon, 30 secondes après, personnellement. En les amis. Merci, exemple. Président. La bref, y a l'école le droit du pont du paix qui sont patrimoine qui gaint 30 ans qui pas bon local et nos situations pauvreté de on pas capable payer loyer moi déposer question au début concernant BNC m'a pas retourné ça fait mal chaque fois que la pluie ou bien le soleil ouais le le les moun devant BNC les yo pas jaché l'argent y moun qui pas sorti bedienne ou qui pas sorti la toiture obligé de dormir Répondre à la Monsieur le Président, je vais soit ou pour le paix, ou bien, vous une vous pour ça, nous yo, pour le Père. une vous avez une et vous puis, vous avez une vous avez une cellule, vous avez pour et puis, et puis, vous et puis, vous avez tout le monde qui est là, président, il vit de la croix Saint-Joseph. Il chope pour marché, pour acheter des bananes. Mais si y a un paysan, il a sorti dans la croix Saint-Joseph, président, pour descendre avec un petit vêtement sous tête, avec des provisions pour, pour venir devant nous. Je ne sais parler parlé avec le direction départementale TVTCA pour faire des gens la croix Saint-Joseph. Et qui n'a pas même eu santé, tout le président, il a eu sa santé. Trois agents ont abandonné parce que l'État va jamais Le Président. Cimetière de Père, pas qu'à Babon, quoi, c'est un cimetière privé qui est en bas dans la zone La Saline. L'autre dernièrement, la délégué bloqué, magistrat bloqué, tout le monde bloqué dans la zone La Saline, parce que route transfert de la route, ça pas bon, même président. Même je ne parle de de route qui a fait président, mais parle de route a fait le bombardé par la police. Route pas de il faut qu'on pense avec lui-même. Président, nous sommes des journalistes, nous pas besoin de job. Mais pour qui ça nous avons un directeur de communication dans le département qui n'est pas sorti au sein de la presse de la ville. Et nous n'avons pas même, croire, même qui étudie la communication. Alors que nous avons un peu de communication, comme Glou Joma, Joma. Rambo, nous avons un peu Whisky, nous avons un peu Et nous mémoire un Augustin Pour qui ça, j'ai des choix. L'homme qu'il faut doit avoir à la place qu'il faut, le Président. C'est ça qui est le pays. Il faut mettre le pays sous le table. Le Président, mettez nos doigts sous le tableau. Et nous, nous remercions du fait que nous avons fixé la caméra sur Nord-Ouest et la presse Nord-Ouest n'a pas campé avant, nous pas fait en haut, nous pas fait en bas pour ne pas craser l'argent. Et nous de, qui, qui disponibles dans le finance là pour travailler la rénovation urbaine pour deux Merci. Bon. Ralph, sur SNGRS là. À faire de matériel, le magistrat n'a pas la même déjà, sous un camion en urgence que a besoin. Il faut dire que tout est prioritaire dans ce pays et tout est prioritaire à port de paix. Et tout est prioritaire dans le département du Nord-Ouest. Moi, dans la situation aujourd'hui, je vais faire un choix. Le choix que je fais, je vais choix route route. Nous avons paquet de neuf qui sont là, le magistrat peut-être un camion qui ouais de profiter, de dit, au moins, peut-être demain, il yon, y volume de camions qui encore, ces militaires qui avec eux, ces camions ministère de Défense, 20, 20 camions. Et, moi, je suis sur le là moi, moi, nous besoin moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, notre tête nous moi, un an pour nous moi, moi, ça et ceci sans perturbation. Ça veut dire que nous parlons de 60 camions, 9. Et pas des camions qui peuvent camper. Et ça fait que, moins pas carré pour nous, pour nous, pour Méria dans camion ça qui est là, qui a débattu avec le là, C'est le temps que nous finissons organiser toute flotte pour aller au là. Le public a toujours baillé l'Amérique. SNGS lui-même nous parle avec le avec directeur général SNGS, pour qui disponibilité bien parce que nous connais SNGS au cap. Ça veut dire pour nous garder qui disponibilité pour nous qui coûte moins que au Gabay. Mais faut nous finis de faire deux routes la priorité numéro 1, ça en y a, nous aller non parce que nous nous nous, nous, nous travaillons y a on beaucoup l'odeur déjà nous connais que le gonchaage pour charger des des déchets des, des, bruits, des et autres. maintenant nous ne pas de répondre à l'affirmatif qu'on a pour dire que le camion sont à parce que la route est primordiale pour nous. Mais nous car répondre pour, pour dire que la direction départementale, travaux publics, nord-ouest, j'ai commencé à travailler avec Méryon. Il a des instructions pour continuer à accompagner Méryon sous les travaux pour obtenir la villes qui fait pour en attendant que nous rêvions au niveau pour nous être capables de camion Et... et pour faire direction culture, on ne suis pas comme ça. Je suis bien content que vous beaucoup On pas regarder à travers primature. Est-ce que n'y a pas un budget pour ça Pour avoir une direction culture ou une direction de tourisme N'importe paix Dans le, le nord-ouest, je dirais. Et je pense que la revendication est juste, elle est même très juste. Et nous pour aller regarder ça et je pense qu'on fait un vent budget 2020-2021. C'est un point extrêmement important pour nous garder. Nous pas regarder délégué. Pour nous, est-ce que le ministère culture, nous connaissons la direction au Cabaïtien, dans plusieurs autres villes, euh, nous ne pas regarder ça. Pour nous, ça, ça, ça, ça veut dire. camion pom pompier, je pense que c'est un peu pour doter presque chaque chef-lieu de service pompier. Je connais que les camions ne sont pas bon marché, ils sont extrêmement chers. Mais deuxième bail est important pour ne pas avoir de l'eau. Ça veut dire que bouches d'incendie installées ne pas des bouches difficiles. Ce n'est pas de l'eau qui est pompier. Les camions ne sont pas quantité de l'eau importante, mais ce des bouches d'incendie qui sont obligées à travers vil la ville chaque temps qu'on a un problème pour rapidement ou pomper de l'eau dans les camions pour nous pou nou aller éteindre du feu. Yo pour camion pompier am croit que conseiller Zéphirin monsieur c'est c'est médiable m'a demandé lui pour le lu garder ville là nou, pour nous pour le garder qui parce que c'est pas camion seulement faut un technicien ou tout c'est il faut gain de police m'connaît gain m'songe no époque gain yo te yo te converti en en, en policier national m'a demandé Zéphirin pour le garder ça pour nous pour que qui camion pompier même le, c'est n'est pas un, un camion sophistiqué qui vend des centaines de, centaine de, de milliers de, de dollars. Si nous sommes capables de jouer en attendant pour nous être capables de, capable de doter, parce que ça sont extrêmement urgents de doter villes là Donc, un camion pompier avec quatre, quatre agents Ce qui permettent de mettre si bon problème pour nous intervenir. Excellent point. Nous notons. Nous, nous, et Daniel Moueroui. Parce que pour qui ça, c'est parce que moi, je vois que ouais, et, ça va se brûler et puis je vois vous, ne sais pas qui vous fait. Comment répondre aux questions pour la corruption ma, Je dit dis l'enfant, je dis le 4 septembre 2017, et je me suis Et le 1er janvier 2020... Moi, aussi, je dis que l'État, le système BC, le système ça, ce sont les États qui ne sont pas capables encore. Chef d'État, 1er janvier, je dis que 1er janvier, je dis, je ne suis pas encouragé, même dis, parce que je me ça je me pour changer un système, ce n'est pas un jour de changer. Et ce n'est pas ni on leur camper, ou c'est le système qui est tombé, parce qu'au son monde. Leur entrant dans le système, pour changer, ou pas qu'à exploser ou ka implosé. Jodia système ça ouais me dit système péché sous ça. Système cor corruption ça jodia. Li secrèt. Li tellement secrèt, li li, li sekwe pays a. Nous pas continuer dénoncer. Comme chef d'état, c'est pas toute bagarre en chef d'état qui a dit radio. Mais gant pile bataille qui fait contre corruption et arrêter moun dans affaire corruption. Il y a qui a arrêté dans les corruption, que peut-être comme journaliste, il non enquête C'est peut-être monde qui a dit, ou bien on c'est qui ce n'est pas un qui Mais par exemple, on prend dans le ministère de l'éducation nationale, il y a des de qui dans ministère de nationale, qui a prison jusqu'à jusqu'au qu'on Oh, mais yon en mais prison? J'avais dit, si yon a vérifié journaliste, ou a ou yon a pour que ait des cadres dans l'éducation nationale qui sont dans des dossiers qui sont louchés dans la prison. y a un dossier chèque qui est fait sous l'État, ça veut dire que le chèque est fait pour 5 000 gouttes. Même chèque ça, même chèque là, fait pour 50 millions. de Même chèque là, même numéro, même bail ou pas. Non, ministère Travaux publics et ministère intérieur, moun sa a dans prison. Ça veut dire, vendez ta corruption, attendez, Ou ouais, à moi même, m'river à côté, m'river là. Dans même cas, il y a de il c'est là moi. je vais tout le monde. chercher ce qui peut prêter compte. Je système, je vais elle. quatre qui pourraient battre domino à bloquer, Daniel. Et le domino à bloquer, y domino Et aucun domino Retirez-moi là donne. Et je dis à comme jeune journaliste, M'président depuis pieds sous terre. M'apprécie une erreur. erreur pour mission que le peuple a été bon pour me faire. mission pour me que je suis le président de tous les Haïtiens. Qu'on riche, qu'on pauvre, qu'on noir, qu'on rouge, qu'on saute la ville, qu'on saute en dehors. Mais... M'la pour pour défendre la pou cause peuple. Là. Et tout le monde dans peuple. Il y a monde qui comprennent ça. Nous, chaque temps, on parle de... Moun gens qui viennent, on parle corrompus. Parce que viennent, ils viennent, ils viennent, ils gen ils viennent, ils viennent, ils viennent, tout viennent, ils viennent, ils viennent, ils viennent, même viennent, ils viennent, moun qui gen Ap c'est parce qu'on d'accord. Dans le même classement, il y a des gens qui sont honnêtes, des gens qui pas honnêtes. Eh bien, c'est pour ça, je dis, l'État, je dis, moi-même, je fais constat, 1er janvier, je dit un gros sociologue, je ne pas, je ne dois pas, je ne suis pas, je ne suis pas, privé. Qui dit que, est que que pas, je chance moi je qui suis chance je ne je ne suis pas, je ne ça, les je ne pour je je dis c'est toute structure l'État, réforme ma paléa, son réforme totale capital boulie. Pour qui ça, le l'homme me choisi des jeunes, minimum niveau maîtrise. a, yo, yo fek en rentrant d'administration publique, c'est des administrateurs civils d'État qui yon. Yo entre, yo fait deux informations. Après deux informations, c'est peut-être ça qui cette semaine ça me quoi que a bailler vrai placéaux comme des administrateurs civils d'état. Pour qui ça que nan niveau diplomatie. Ou te connaît diplomatie en Haïti depuis des lustres, c'est moun pas. Moi-même g'a pas la voix là là, miens tis famille aux États-Unis. un ami qui États-Unis, miens yes qu'en France, m'a bah, qu'un pas dans diplomatie. Avant hier, nous sortons concours en dent ministère Affaires étrangères, il y a 24 jeunes sous méritocratie, nous voyons à l'étranger, nous rappelons l'autre monde. Décision, ça n'est pas facile. Moi, je en fais concours pour mettre 95 bureaux agricoles communaux campés. Personne ne va jamais ça, je ne vais jamais parler de lui. Concours, ça ferme fait un Ils ont mis en accusation. Normalement, parce que je fais concours, je nomme en fait 95 agronomes. Minimum temps pour obtenir ces trois ans. Et puis, concours, c'est mon bon, nous, on concours. C'est pour ces qu'on qui en premier. N'a pas ce par derrière Non, président, c'est pour penser à mou. 95% de qui gira en eux c'est eux qui nous moins travail, dans niveau ministère de commerce. Mon programme qui est le papej, qu'on qu est nous premier. Monsieur jodia entrepreneur, préparé une loi pour faire un décret pour que y ait 2000 crédits qui baillent chaque année dans le pays, même si je ça veut dire que vous l'avez dans le budget national. 2000 crédits, minimum, il y a 1 million de minimum. Il y a 150 a déjà, crédits déjà. Crédit jeune, ça veut dire des jeunes qui sont dans l'université, qui, qui ont l qui un projet, qui ont l'idée, qui ne sont pas Parce que M. Bill, M. Bill, il a fait deux ans, marcher de n'ai projet. Et il qu a quitté le vol à terre moi. Ça veut dire, moi je quoi un jeune département on gens qui t'a suivre moi, suivre moi puis plus toujours qu'on y a. Parce que pile l'action que m'a pose en l'état ça aujourd'ia, grand pile monde qui pas content. Et c'est content pas content qui fait yo, yo diaboliser Vous Ou parler de pauvreté d'agriculture, me fait camp agriculture. C'est ça qui fait me décision, me pas faire saupoudrage. Après 70 ans, c'est première fois qu'on barrage irrigation qu'a construit dans le pays. Me pas construit barrage sous rivière. Toi rivière parce que coup barrage là l'aime rive yo yo li, li sot nan tiwa mwa koua m pa vle di la parce que m trouvé li pas correct et pendant 5 ans si m'te descend, lab, descend, nan, nan ba, la m t'ai barrage irrigation pour te descendre dans plein de là, pour te descendre dans bas nord-ouest nous pas t'a bien l'argent l'aime regarder dossier pou pour m't'ai faire c'est ça qui fait ma grande décision m'entrer dans le système de pompage solaire. Ça veut dire, nous, sous fleuve la rivière. trois systèmes qui pompent de l'eau, avec le soleil qui saute dans la rivière, c'est Nord-Ouest qui bénéficie avant. Sous une centaine de systèmes qui ont installé dans le pays. Il y a un endroit, il y a un obès, il y a un pôle, il y a me deux qui y ont endroit, parce que le système, vous pouvez mettre deux, trois. Ça, ça, pour le pôle c'est trois liés Ça veut dire, t'es qui pour le la là, je vous Yo tout, yo sou de l'eau soleil là Ça veut dire zéro gaz. C'est pour me dire que, quand paie m'a été fait avec l'agriculture, l'or y va jouer malade malades qui en agonie, premier son fait, c'est pas mourir qui te l'mourir, c'est l'oxygène qui m'a mis. C'est ça moi même, nan mada, pas m'na, c'est ça m'a fait aujourd'hui. Barrage, la tannerie qui ouze pleine du nord, y a 41 ans depuis l'eau pas de l'eau dans le canal là. Peut-être ou peut-être qu'on L'eau pas de venir dans le canal. -sa. Jodi Abaraj a construit Kounia. canal la construit Kounia. 12.6 km canal Qui sortit depuis Grand Rivière du Nord. Kal tombe juste. Katia Mouren la construit la. C'est parce que je connaît. M'pas qu'on finit m'ou niyo. M'brale de nous. Pour nous sortir dans sa nouye. Ou sortir dans extrême pour pauvreté et autres C'est l'infrastructure. C'est d'abord mais je connais. Le grand groupe qui a parlé, c'est difficile. Je connais. Mais seul les gens qui ont fait, il faut un groupe qui le pouvoir, qui commence à construire l'infrastructure. Parce que l'infrastructure, sans eux nous ne pouvons rien faire. Personne ne peut venir nous En quelle parole je que l'infrastructure agricole qui est pour construire sous fleuve, trois rivières, sont des infrastructures agricoles qui sont faciles. Ça a c'est pour me dire que nous-mêmes, nous, nous mettons le cap nous vers la lutte que nous avons sans relâche contre corruption. C'est ça que fait route de fait. Parce que nous sommes à 1 km de revêtement qui coûtait 1 million de dollars. Je dis à l'État ici 150 000 dollars. De revêtement, hein, pour préciser. Ça veut dire que le leur route la fin préparer et puis qu'on y a, pour l'asphalte, coûtait 150 000 dollars. Ça veut dire pour 101 km, 4 sous-capouge, pour y vivre, pour nous faire revêtement vêtement, c'est 150 000, 101 Ça veut dire, n'a a balayé de 15 150 000, 000 Si nous a besoin, si ça a n'a pas acheté cette là Et grâce à Dieu, on n'a pas acheté, n'a pas acheté, c'est pour nous que nous route là possible. Nous ne pouvons pas nous ne sommes garder, nous ne sommes Nous pas pour nous dire que nous vivons là, nous ne pas là, devant un état de fait qui t'a chargé. Nous continuons à battre avec eux. Nous comptons sur nous, nous-mêmes comme journalistes, pour nous capables d'homme bon support qu'il faut, parce que 82% du monde, au sud grand Kinshasa, en un département, pile de d'efforts qui fait. à travers délégation. en pile de d'efforts, pour nous supporter, monsieur, gens nous, nous capables à travers le fonds d'assistance économique et sociale. Nous gourmets, les gens doivent il so, y a des distributions qui fait très loin. Il y a des distributions qui sont faites. Nous ne va pas connus comme journalistes. Ça m'a demandé, déléguer à communiquer communiquez plus. Faites journalistes, accompagnez-vous. Fait accompagnez-vous, le travail sur le fait, ça prend pas rien délégué. Pour vous-même, pour vous-même, parce que nous ne voyons rien de cacher Ça, c'est important, ça, c'est important pour nous comprendre que, aujourd'hui, on dit 40%. Les gens dans la population, oui, ils vivent dans l'extrême pauvreté. certains héritages héritage. passifs passif, je ne vais Je courir pour lui. Mais passif, ça, je pense que pour nous faire face à lui, e il faut nous commencer dans l'infrastructure. L'infrastructure est important, qui permet que nous allons vers un pays où nous sommes Si demain, nous dirigeons. E ou qu'il y a un qui qui fait déjà fait ou, ou qu'a vin on gomme barrage qui était dans le plan pamna 12 mouvait faire un et demi on dit parce que pour qui ça le barrage sous la tanière il y a un réservoir sous lui c'est ce réservoir là fait son dérivation là bien pour pour pour virer de l'eau pour aller dans le canal mère là mais barrage marion il y a un réservoir sous lui et pourtant nous on a nous on fait un et demi on était 17 et demi pour les affaires. Justice là, c'est tout le monde qui parle même même bagage Et moi-même, ministre de la même, mi, mini, mini justice là, il instruit déjà et comme commissaire gouvernement là, je que les jouets invitation ministre déjà, c'est ça? Et m'en demandé un rapport sur toutes 18 juridictions. Et moi-même, je m'en enquête pardon. mandons un rapport sur lui déjà pour que ou nous connaissions bien. Dans le tribunal instance nan, parti. Parti ki, ki, se se ya. de première instance, il y a deux parties. Une partie, c'est le ministre de la Justice qui est responsable, c'est pas L'autre partie, c'est le CSPJ qui est responsable. Moi-même, nous avons déjà bataille déjà le niveau juge Et c'est pour ça que nous demandons au ministre un rapport le plus vite que possible pour que nous de colmater Nous choses, parce que la justice, Jean vous le bon nation nous pas camper pour justice aujourd'hui pour la bonne nous là là tant que pas de chaud avec vous et sur bon mairie nous sur ça déjà pourquoi nous répondons ni vous parlez de gars gars où gars où t'y avez identifié pour pour pour magistrat identifié magistrat c'est le judicier magistrat et pour deux paires identifié zone côté que vous capable de construire et ceci so -si, association transportière avec eux. Nous, nous, nous, nous ne pas obliger c'est nous qui, qui, qui dépensons. Conférence de presse pour une première dame, qui décide de répondre à une question. Hein? Et ensuite, 7 février de, 2021, il me dire, et bientôt, 7 février 2016, je me c'est pas... al arrêté tout ça qui est signé, du 7 février 2016 au 7 février 2017, au président signé. Si c'est moi qui te le 7 février 2021, mais si c'est pas moi qui te le 7 février 2022, je Et pour l'école de droit, je vais pour le local là, mais ça encore c'est universitaire, parce que vous connaissez l'école dans tout le pays, là, il faut que c'est universitaire, vous pour regarder ensemble sur ça pour nous connaître. M a je parle pour message messages à travers le ministère de l'Éducation nationale pour ça avec Copuya, avec pour ne connaître pas support que nous demandons pour la construction qui fait. C'est ça. Et puis BNCA, je ne pas très pour nous, c'est parce que je pense que le président BNCA, les mêmes pour entrer en contact avec les journalistes journaliste nord-ouest directement. C'est comme ça vous pour président le président de la BNCA entre en contact avec nous directement pour qu'on réponde ce que le lui-même. C'est si lui qui va répondre, c'est lui qui est, est, est le président BNC. Parce que BNC est un banque commercial de, de l'État. Et si nous, huit jours passés, il n'est pas entré en contact avec l'association journaliste, fait des lègues à compte de pour lui-même, faire des informations, arriver dans le palais, pour le président BNCA entre en contact avec nous, pour qu'on réponde. Nous sommes tous là-dedans. Pile de monde, ça devant de vos sont son supplice que lui. Pour les affaires, route la saint Saint-Joseph, centre de santé, wout jean Abel pod, pod, pod de jean dit que de Paix, dit que vous communication, dit directeur de communication communication, le directeur de dit communication, vous avez dit ministère vous avez communication, que dans avez dit mais si ensemble, ni mon j'en rappelle m'a dit la pas la construit. Derrière nous pouvons faire un aéroport en bas, pas bah, vrai? Bah, bah. Mais si nous ensemble nous voulons porter pour route Kafoujof, en sa Faut nous faisons opération coup de poing, nous mettons toute force pour nous soulier. on mettons force sou nous soulier, nous ne sommes pas obligés parce que j'en gagne moun yodia, ah, puis c'est gare, pas qui Ça ben. veut dire, bon, ça comprend nous, mais On mettons force nous sous Kafoujof, en met fos sou, sou, sou, ka -jof, an sa pour nous connaître exactement. C'est là nous pour nous mettre force pour, nous, nous avant le de quitter pouvoir, monde nord-ouest qui a joué ça. Madame la, la première dame, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je salue toute famille qui là, cousins, cousines, amis. Et merci, chérie. Je salue toutes les journalistes, qui sont là. Je suis m'apprendre. Yo du pour qui positif, on premier moun relo, on deuxième moun relo, pa tant de troisième moun relo vini. Donc m vanner deux appels là, m tant de troisième nan vini parce que c'est la caïe mien, y a demandé pour moi, m pa ka rester en arrière plan. Mais m vle que w qui konnen que m pa caché. Parce que depuis que viens là, sous la chaise que j'aime, c'est sous les présidents qui aiment, qui viennent faire des de presse là, et puis moi-même, je conférence de presse là, et puis moi-même, je suis sur même côté. Donc peut-être que la on est bonne, mais je ne tout pas à l'aise. Et si je suis à c'est que je suis à Donc je de suis Si le président a commencé dans le sud un vent, il n'a de commencé à parler à madame, c'est parce que le pas parlé avec moi, il ni. Si c'est ça le connaît que, on n'a pas trop facile de Mais je dis... Mais je dis... Je pas fâché de choix que je me fais à tout, parce que c'est tout tirer cela que m'a poussé à venir. Parce que si c'est l'âme de commence en 20, c'est l'autre côté que t'a fait tirer cela. Et nous connaissons ma chaudia, yo, yo, en pile fois, c'est pi-bon. Donc, je dis route là, c'est l'âme levée pour, pour un doux dans n'achant sol. C'est la usine moye avec autopartie moye. C'est la map tournée. Route là pas capable kapafait, côté map tournée. M'baka si mes disposer pour m'baka dans l'hôpital de référence qu'a construit là. M'baka pas si on moun besoin d'entrer pour au prince ou besoin aller l'autre côté ou bien si mon urgence m'pas avion qui vient prendre ou vient prendre n'importe nous pour maintenant nou, pou nou l'autre côté pour prendre soin donc ça yo pas parfait. et m'a essayer aider président du mieux que capable pour que notre petit temps tout ça yo fini mais yo pas fini j'en sort dire si nous même peuple nord-ouest nous pas balis support parce que en pile fois bagaille yo retardé c'est parce que, pour compter, si on barre la route, les jours où l'autre me dit, non, je ne pas faire ça, la route n'a pas été barrée, elle n'a déjà. Donc, je dis non seulement le président, demandez support de support. mais demandez support de nous tous tout nous-mêmes, pour nous aider, nous. pour nous aider nous-mêmes, pour tout travail qui a fini. Ce sportif-là a commencé, le président a que son qui est viable, donc il a continué. Mais tout ça, il n'a pas continuer sans a donc on est que je dis, parler ma parler là, c'est dans un intérêt dans un intérêt pas nous dans un intérêt pas au moyen parce que Nord-Ouest là c'est pour nous. Si on ne peut pas faire là, personne ne peut pas à lever à la velle, La prêter pour nous. Donc faut nous mettre tête ensemble pour nous construire. Si nous en pile fois viennent en Nord-Ouest, on pas faire conférence de presse. C'est parce que la conférence de presse c'est le plus voici le président fait men ba j'aime faire parce que me parler mais parler, suis un monde qui agit plutôt. M'ai en tête m'pour venir faire un sur papier, regarder comment le cas fait, tout support qui est possible à travers les ministres qui toujours bon beaucoup de même pas pas pas dit ça, il toujours aidé m'dans quelque soit côté aller. Donc ça Je yo toujours fait. Parce que l'on première dame ou fond bagail pour tout, automatiquement que ma ou pas le président encore, il tout aller ensemble Et me toute ça que fait c'est des projets qui viennent bien, qui ont été réunit. Donc, je suis obligé de faire avec le ministère qui fonctionne là-dedans, qui est capable de suivre, ça fait ça fait que ça fait que ça fait que ça fait pour Donc, fait que ça fait que donc pas, faire pas que jalousie, c'est que que ça fait ni que fait parle avec si nous ce que nous que ça fait qui fait l'homme venir fait que ça si nous ça l'homme venir nous tout n'a donc ça ça je suis a, a entièrement d'accord avec nous. Beaucoup bon, de gens ne parlent avec nous, mais je connais que na parlé au micro. Parce que la conférence de presse c'est le président qui a toujours fait, parce que c'est lui-même qui a un lead. Donc, je suis très content avec nous aujourd'hui. Je remercie le président encore, parce que je chance pour content de nous parler. Mais nous connaissons que nous sommes en pile, et nous en nord-ouest. C'est là que je c'est là que je Donc, je ne suis pas n'importe qui. Donc, bonne mais pour ce qu'il a fait pour atterrir. Merci. Maintenant, tout le monde de paix dans nos journalistes. Je première dame, non, merci. Je président, merci parce que je viens partagé partager ensemble l'information avec dans le département nord-ouest, soit sous affaire route, électricité, sécurité, etc. En fait, soit ensemble travail qui fait dans le département nord-ouest. Nous espérons que l'exercice a fait plus souvent, parce que manque d'informations qui te place à toutes sortes de spéculations, nous oblige de mettre fin notre débat là. Donc, le président de la République a le dernier mot. Merci, Ralph et merci tout le monde nord-ouest, tout le monde, tout journaliste. Qui t'a pas euh, là, journaliste qui t'a posé une question, merci en pile que nous te posons des questions dans le respect de boulotte, que nous répondons. Merci en pile parce que nous posons des questions sur ça qui fait population mal. Tant que de, dernière question, Daniel Loriston, sous affaire toilette dans le quartier populaire, Se c'est n'est pas seul, Nord-Ouest, ni, ni port de paix, c'est parce que tout le pays a. Et ça, nous connaissons et nous bien contents d'entendre que vous-même fait partie intégrante de, parti de soucis journalistes dans Nord-Ouest. C'est ensemble, j'aime dire pour nous mettre, pour nous résoudre C'est pas. Esprit critique pour nos bargains, oui fondue. Mais je veux dire nous, on est donc à fond côté pour somewhere. Dans les me qu'on est déjà, mais crois que, l'important pour que nous capables de mettre notre moi pour nous bon baler, moins tendais ou sortent si parler de nos malgrivaux. Moi-même les dérives m'ont dou. On l'est. comme jeune jeune entrepreneur. Puis alors, ça c'est le. Mais ma c'est ce pas. Ce nous autres, j'en parle à Un système, c'est pas qu'on soit très au changé. C'est nous-mêmes qui pour construire des sous-systèmes de dans le système. Ça qui est important qu'on soit parler on soit parler de port, on soit parler d'infrastructure pour nous dans le nord-ouest. Mais est-ce que dans niveau nord ouest nous tout monde pas parler parce que nous avons une infrastructure. Il y a une infrastructure au cap. Mais pourtant, ça n'a pas empêché que c'est presque seulement au cap. Presque il bon, a que la graine moun n'ap dégagé. Eh ben voilà bien content c'est ça me déblodie financement c'est lui même parce que son je me dédina yon yon nan tête couleur c'est accès au crédit parce que pas dans quel pays qui a développé si un moun gon l'idée il pas ka joindre quoi boule transformer l'idée là OK en, en action concrète c'est ça, le pays d'haïti comme ça dans tout pays sous la terre c'est l'idée qui mène yo. Mais le pays d'Haïti, c'est l'identité que nous Ça veut dire que c'est pour ça que moi-même, je viens avec programme, pas là qui pour faire que les jeunes, là où ils ont l'idée, au moins ils ont côté sûr, pour qu'ils l'idée, ils ont le côté transformer en projet, et le projet, ils ont le côté en action. Mais pour Capao, je pense que les jeunes entrepreneurs, même les gens qui sont dans la zone, l'État a bombardé avec des délégués, pour que aient le qui de ce qu'ils font, il y a des problèmes comme ça des problèmes ponctuels pour nous d'agarder, nous poser, parce que pendant le président-là, je ne crois pas que ce débat qui est supposé arriver, et n'y a pas de problème arriver. Ça veut dire, si on arrive, faut nous corriger. Ça veut dire, depuis qu'il y a des problèmes comme de ça, il y a problèmes que nous avons délégués, je que Mandeil voulait avec vous, pour que le problème nous résoudrie. Merci en pile, merci à mon lac aimé, pas oublier moi-même, nous en pile, moi, je dire nous que pas de paix. C'est la caille, Chansol, Bassin-Bleu, Jean-Abel, Bomadopolis, Baie de Saint-Nicolas, l'île de la Tortue, Saint-Louis du Nord, Ansafole, Marouge, toutes ces Nord-Ouest et M. le Président, nous toutes. Merci en Bill merci journalistes et à la prochaine.